Chers traders et investisseurs, vendredi 13 mars, bonjour. Vendredi 13. Alors, un rebond est apparu ce matin et le volume est revenu. Je vous avais déjà averti il y a un ou deux jours que le volume était absent de la dernière baisse et il est présent aujourd'hui. C'est très important à noter. Alors, les... Les annonces de Madame Lagarde de la BCE hier ont manifestement déçu. Mais attention, nous ne sommes pas sûrs d'avoir de nouveau une chute à très court terme. Euh, mais si nous avons de nouvelles, mauvaises nouvelles sanitaires ce week-end, alors là, attention à l'ouverture de lundi prochain en particulier en provenance des États-Unis, qui commencent tout juste à être touchés. Nous venons d'apprendre, il y a quelques heures, que plusieurs pays ont interdit les ventes à découvert sur les actions. Nous ne trouvons cela pas sain du tout. Mais enfin, aux grands mots, les grands remèdes. Dans ce contexte, ce matin, ce fut limpide et clair, nous avons fait le strike suivant, trois trades gagnants sur trois, accompagnés de trois médailles culinanes, c'est-à-dire trois mouvements de plus de 200 points sur le Dax. Voyons cet après-midi. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.